après midi euh, donc bienvenue euh, sur cette table ronde dédiée à, aux plantes et à l'hybridation donc euh, le titre de la, la, la table ronde aujourd'hui est donc euh, la, sur la nature hybride des plantes de, de l'usage à la fiction et donc on a avec nous euh, aujourd'hui euh, euh, plusieurs enfin euh, quatre personnes euh, dans des activités différentes qui vont donc euh, avec qui on va discuter de cette thématique-là aujourd'hui. Je vais euh, commencer euh, par laisser la parole euh, à nos invités et, euh, pour qu'ils puissent se présenter chacun leur tour. Euh, donc, euh, bah, je vais prendre dans l'ordre de ceux qui apparaissent dans, dans mon écran. Donc, je vais demander à Pascal Gélis-Simbert de bien vouloir nous dire un petit peu euh, quelques mots sur elle. Euh, bonjour à tout le monde. Euh, moi, je suis pharmacienne en fait de formation, spécialisée en phytothérapie, puis plus tard en aromathérapie depuis depuis, très, depuis mes études en fait. Hein. J'ai pris cette voie-là euh, depuis toujours. J'ai commencé dans l'industrie pharmaceutique chez Arcopharma, donc en plantes, et puis après, euh, j voilà, j'ai quitté l'industrie et puis je euh, maintenant je suis enseignante en fait, euh, enseignante à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Et j'ai créé un diplôme universitaire à la faculté de médecine de Nice, de phytothérapie et d'aromathérapie, voilà, où j'enseigne. Euh, je, voilà, je suis auteur d'ouvrages dans ces, ces disciplines-là. J'écris pas mal d'articles aussi dans des revues spécialisées. Et je suis expert auprès d'entreprises voilà, dans ce domaine-là aussi. Voilà, donc j'ai toujours. Toute ma carrière a été, et toute ma vie finalement, parce que c'est intimement lié, a été voilà, entourée de plantes. Merci Pascal. Donc ensuite vient Thierry Gendrock. Bonjour, je suis, suis psychologue-clinicien, analyste et écrivain. Je peux m'arrêter là. <rire> Qui nous a fait une conférence hier sur le, les, le parasitisme. Euh, et euh, ce matin, c'était Pascal Gélis-Simbert qui nous a fait une, une conférence sur euh, les plantes et, euh, et, et l'hybridation des plantes, euh, et dans les, dans les soins naturels aussi. Euh, Kevin Dafont, ton micro est coupé, Kevin, pardon. Ouais, c'est normal, <rire> je préférais laisser la parole aux autres. Donc, effectivement, moi, Kevin Dafont, je suis doctorant à l'Université Côte d'Azur. Euh, je suis rattaché à l'Institut de Chimie de Nice. Sous la direction de Xavier Fernandez, et je travaille sur les plantes à parfum oublié. Et euh, précédemment à ça, je travaillais euh, au sein de la Cosmétique Valley, qui est le premier réseau mondial de la parfumerie cosmétique, où j'accompagnais les startups, et je continue aussi cette activité par le biais de ma société de consulting. Merci, Kevin. Et euh, euh, Sybille Marchetto, que vous devez tous connaître, j'imagine. Euh, du coup, euh, je me présente à l'inverse, c'est ça. Comme tu as dit, tout le monde connaît. Donc en fait, je ne suis pas conférencière et je ne suis pas chercheuse. Donc Sybille Marquetto, je suis la directrice du festival et je suis principalement écrivaine. Voilà. Merci et on Sybille. Oui. <rire> Merci Sybille. Et puis alors moi-même quand même. Donc euh, Anthony Mema, je suis enseignant chercheur à l'université Côte d'Azur et j'ai aussi suivi une formation en herboristerie à l'École lyonnaise des plantes médicinales. Voilà, donc pour ouvrir cette table ronde, je vais commencer juste avec peut-être une, une définition ou des définitions un peu banales, on va dire, de la notion d'hybride, donc si on regarde un petit peu ce qui peut exister comme définition, et, du point de vue des plantes, on a que la notion d'hybride, du plante hybride, c'est lorsqu'on a une plante qui est issue de croisement entre des, des parents qui peuvent être nettement différents. Et il y a une autre définition qui, qui est liée à, à la notion d'hybride, c'est le fait que euh, quelque chose soit composé d'éléments disparaître. Alors, euh, moi, j'aimerais ai, poser, pour commencer cette table ronde, la question à, à, nos, à nos invités. Euh, que vous inspire chez, chez vous cette association de, de mots, plantes, hybridation et fiction ou imaginaire Est-ce que quelqu'un veut, veut, veut commencer peut-être sur cette, ce feeling que vous pouvez avoir avec ces trois, ces trois associations-là euh, ben, moi, pour, un petit peu pour retomber sur ce que j'ai dit un petit peu ce matin, c'est en fait, on se rend compte qu'il y a des plantes hybrides, hybrides parce qu'elles ont été un petit peu euh, manipulées pour euh, en fait, synthétiser une molécule prioritaire. On a parlé ce matin du datura qui fait vraiment partie de la, de la magie noire en phytothérapie. Quoi en plante, hein, on peut dire en plante. Et donc, on est, on est totalement dans la fiction et qui, qui est devenue réalité, finalement, grâce à la plante. Donc, je trouve justement ce lien assez extraordinaire entre une plante qu'on considère, nous, toxique en Occident, totalement toxique, et, euh, et en fait, qui, dans d'autres parties du monde, permet d'accéder à un état de conscience modifié que les, les personnes utilisent vraiment d'une manière extraordinaire, certainement justement en, en ayant ce lien si particulier avec la plante. Et, et oui, on reviendra d'ailleurs sur, sur ce côté euh, euh, imaginaire que peuvent inspirer les plantes. Euh, Est-ce que quelqu'un veut, euh, veut, veut partager un peu son, son, son, son opinion là-dessus euh... Je n'ai pas d'opinion. Euh, J'ai pas, pas d'opinion alors, est-ce que tu as un avis sur cette euh... Oui, je peux avoir un avis, parce qu'en fait, le problème de l'opinion, c'est qu'elle n'est jamais démontrée. Euh, moi, j'aime bien démontrer euh, une démarche. Euh, quand, on, quand on plante hybridation-fiction, on arrive sur quelque chose qui est intéressant, c'est que l'hybridation et la fiction ont un point commun, c'est le fait qu'elles sont à l'intersection de deux registres différents. C'est-à-dire que la, euh, la fiction est une hybridation entre le symbolique et l'imaginaire. L'hybridation, c'est deux espèces différentes dont on va fabriquer une troisième. La fiction, par exemple, dans le cas de la daturage, quand, quand Pascal en parlait, moi j'ai pensé immédiatement à Castaneda. On a dit à une époque, on se demandait si son œuvre était totalement fictionnelle ou c'était vraiment l'œuvre d'un ethnographe. En fait, j'avais connu un ethnologue quand je faisais mes études et ce dernier m'avait dit deux choses l'une. C'est un ethnologue génial alors c'est un écrivain génial. Dans les deux cas, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'il avait réussi à hybrider la fiction avec la recherche en ethnographie, l'usage des drogues avec les états alternés de conscience, faisant passer ça comme une expérience certes extraordinaire, mais bon, il en a fait une dizaine de livres. Et euh, bon, C'est son exemple justement hybridé qui m'est venu à l'esprit lorsque j'entendais Pascal. Ah oui, c'est très, très intéressant, euh, du coup, euh, ce... Euh, comment le, le, on pourrait avoir un mélange, de, euh, une confusion entre le, dans les rôles que celui qui va rédiger en fait, euh, on ne sait plus du tout s'il est ethnologue ou alors euh, auteur euh, c est, c est... alors du coup euh, Joël Sibyl a, euh, a envie de dire quelque chose en tant qu'autrice du coup j'imagine <rire> Oui, du coup, comme je n'ai pas du tout, on va dire, les compétences scientifiques hein, pour la partie euh, recherche, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans les plantes, c'est, euh, alors je vais faire ça à l'arrache, hein, on a deux gros gens littéraires qui sont la SF et la fantaisie. En général, en science-fiction, on essaie plutôt de se projeter vers de la technologie qui a été modifiée, arrangée, tout ça. Donc, du coup, j'ai envie de dire, si j'imaginais un monde de science-fiction, je vais faire des molécules, des médicaments compliqués avec euh, des trucs de synthèse et tout ça. Et quand on part en fantaisie, ce qui est intéressant, c'est de recréer un monde et théoriquement, dans ces mondes de fantaisie, les sorciers, les mages, les gens, on va dire, un petit peu de cette nature, a priori, hybrideraient les plantes pour arriver aux mêmes effets quand qu science-fiction. Un truc tout bête que je m'étais dit en écrivant une fois un texte de fantaisie, c'était par exemple, si tu mets en scène... Euh, euh, une grande guerrière, tu vois, qui a une grande aventure et tout ça, enfin, tu vois, quelqu'un qui est toujours sur les routes et tout ça, cette personne, elle ne va pas faire des grossesses, sinon tu perds tout ton côté et aventurière donc ton aventurière, elle a forcément un moyen de contraception, en fait c'est bête comme truc mais tu vois, euh, une grande guerrière qui a fait des aventures, elle a un moyen de contraception ce moyen de contraception, ce n'est pas la pilule puisque tu es au médiéval et tout ça donc ça veut dire que l'équivalent de nos chercheurs c'est un, un peu ça, tu recrées euh, une fiction alternative, donc tu as un sorcier, tu as un magicien, tout ça qui a hybridé, tu vois, qui a transformé des plantes pour que certaines deviennent contraceptives, tu vois. C'est donc en tant qu'autrice, on va dire, dès qu'on se lance dans la fantaisie, moi je trouve euh, comprendre le travail des chercheurs, tu vois, et se dire ah ouais, c'est telle plante, elle fait ceci, elle fait cela, c'est vraiment une richesse parce que c'est quand même mieux que de dire bon, mais ben, en fait, elle a avalé une pilule magique qui est apparue, et puis ça devient une... ben, ben, ça marche pas quoi. Donc, c'est très intéressant, voilà, en tant qu'écrivain, de voir qu'est-ce que les chercheurs peuvent nous proposer pour que nous, nos récits, soient extrêmement crédibles. Parce que si tu prends un truc qui est vrai, bah c'est super crédible, quoi. Ah bah, oui, évidemment. Mais d'ailleurs, dans dans, du coup, dans des récits de fantaisie, j'imagine que... Euh, on ne dit pas directement que euh, ton héroïne là, qui va se, qui va euh, faire euh, qui va se promener sur des milliers de kilomètres, euh, je ne sais pas, on va, on va dire à cheval. Euh, je fêterai dans l'exagération évidemment. Euh, on lui fait pas faire un, un arrêt à un stand euh, de, alors, on va, je dirais herboriste pour le langage actuel, mais euh, ça pourrait être euh, évidemment dans les, dans les récits plutôt de la sorcellerie parce que ça se rapporte. Oui, la de chaumière la... de la sorcière voilà. réputée, quelque chose comme ça. Euh, comment la, la, une, la chaumière de la sorcière qui serait réputée, on peut imaginer ouais, ouais. mais des fois ça reste village. un petit peu euh, quand même en, en background euh, c'est ça qui explique... est dommage Ouais. Oui, mais presque, tu vois, c'est dommage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie quand même de concevoir une littérature qui est plus inclusive, qui prend les gens en compte et tout ça. C'est vrai qu'en en général, on te mettait un mâle guerrier sur les routes. Il y a plein de choses qu'on évacuait. Euh, une guerrière, elle ne peut pas avoir ses règles une semaine sur quatre. Ça... Enfin, tu... Non, mais tu vois, ce n'est pas possible, en fait. Donc, il y a forcément une solution et cette solution, elle l'a trouvée puisque ton monde, il doit fonctionner. Euh... Oui, bien vu. <rire> c'est ouais effectivement un point vachement important. D'ailleurs, ça explique peut-être pourquoi les, les héros étaient des, des, des, héros, des héros masculins pendant longtemps. Ça évitait d'aborder ce, ce problème-là. Euh, Kevin, est-ce que tu as, toi, de ton côté, qui travaille sur les plantes anciennes, justement Oui, alors moi, il y a trois points sur lesquels j'aimerais rebondir. Euh, il y avait bah, le côté hybridation des plantes, par exemple, pour moi, en parfumerie. Déjà au néolithique, 7000 ans avant Jésus-Christ, les plantes étaient utilisées, euh, étaient brûlées pour, euh, pour, pour, pour faire du parfum. Et en fait, euh, le fait de brûler les parfums, c'était de la fumigation et les végétaux étaient utilisés plutôt pour bah, représenter le matériel, l'homme, et la fumée euh, qui du coup montait vers les cieux représentait plutôt l'immatériel Dieu et servait d'intermédiaire entre les hommes et, euh, et le ou les dieux pour demander par exemple euh, euh, l'immortalité pour les défunts ou servait par exemple d'offrande pour les dieux, pour les nourrir. et Donc effectivement cette hybridation entre le, le, le matériel végétal et la fumée qui permet d'accéder hein, euh, euh, aux cieux et, et à Dieu et pouvoir faire des, des requêtes comme ça, euh, ça, je pense qu'il y a vraiment ce lien. Et puis, l'autre point aussi sur lequel je voulais rebondir, c'était le côté magie. Euh, on a parlé de la, de, la, de la Datura par exemple. Et effectivement, moi, c'est un aspect sur lequel je travaille. C'est-à-dire que mon but dans ma thèse est aussi de revaloriser des plantes anciennes, des plantes oubliées de la parfumerie, pour pouvoir recréer des nouveaux parfums, voire parfois des nouveaux produits cosmétiques. Je travaille notamment avec l'Occitane en, en Provence euh, en partenariat. Et donc, euh, ce genre d'histoire, quand les plantes ont des, des histoires de magie comme ça, où, euh, où on servit euh, dans l'Antiquité et ont des, vraiment des, des légendes associées, c'est vraiment hyper intéressant quand on veut revaloriser un produit parce qu'on a une histoire à raconter autour de cette plante. Et, et, et ça, c'est vraiment sublime de pouvoir revaloriser les plantes comme ça. Et euh, l'autre point intéressant, par exemple, sur la datura, c'est euh, ce que disait euh, Pascal, le côté un peu dangereux de cette plante. Donc parfois, la tout ce qui provient de la nature, mais il y a un grand retour à la nature pour développer les, les produits euh, cosmétiques, par exemple, d'aujourd'hui, le retour à la naturalité. Mais tout ce qui provient de la nature n'est pas forcément sans danger, euh, parfois. Et des fois, on a tendance à l'oublier. On se dit, ah, ça vient de la nature, c'est forcément bon. Il y a quand même parfois des allergènes, il y a aussi parfois des molécules. Qui sont contenus dans les plantes et quand on les extrait, on, on, il y a tellement de molécules de composés à l'intérieur de ces plantes qu'il y a des risques qu'il y ait une ou plusieurs molécules qui puissent avoir des effets euh, sur la santé. Et par exemple, c'était le cas aussi du, du calamus, l'assort la odorant. Euh, son, son nom latin, c'est l'acorus calamus. Alors, on donne des noms latins depuis 1735, ça s'appelle la classification linéenne. C'est euh, des noms euh, qui permettent aux scientifiques notamment et aux botanistes D'identifier avec certitude les plantes quand on veut travailler dessus. Et, euh, et dans l'Antiquité, on utilisait le, le rhizome, c'est-à-dire la racine du calamus, pour, pour faire des parfums. Donc, son odeur a été suave, puissante, un peu boisée, euh, épicée, terreuse et, et camfrée. Et ça a entré dans la composition de pas mal de parfums dans, dans, dans l'Antiquité, comme le kiffi, qui était un parfum solide euh, utilisé dans l'Égypte euh, antique. C'est aussi entré dans l'huile d'onction sainte. Euh, c'est-à-dire un des parfums de la Bible dans la Bible il y a deux recettes de parfums, euh, ou encore le vinaigre des quatre voleurs euh, qui était un, un, un parfum qui servait un peu d'antidote à l'époque du Moyen-Âge euh, pendant la peste noire il y avait certains, euh, certains brigands qui se parfumaient de ça et pendant qu'il y avait des, des victimes de l'épidémie ils en profitaient pour, pour, pour piller leur maison et eux étaient totalement protégés et ils n'attrapaient pas la peste noire donc c'est vraiment une légende c'est pas forcément vrai mais euh, ça, ça me rappelle en tout cas le, le calamus qui euh, a certains composés à l'intérieur qui présentent des, des dangers, qui sont neurotoxiques, carcinogènes, par exemple la bêta-azarone, qui compose majoritairement le, le rhizome de calamus. Et donc il y a l'IFRA, l'International Fragrance Association, qui a émis la recommandation d'arrêter d'utiliser par exemple des extraits de calamus dans, dans les parfums. Dans les parfums d'ailleurs, le calamus est, est aussi utilisé, je crois, en herboristerie pour tout ce qui est acidité, euh, réguler l'acidité euh, dans l'estomac. Euh, si je ne me trompe pas, Pascal, tu me corrigeras. <rire> euh, effectivement, ça c'est un bon point. En fait, il y a trois points qui sont intéressants ici, euh, que tu as synthétisés. C'est... Euh, le côté matériel spirituel, c est, c est, c est, on pourrait appeler ça une sorte d'hybridation dans le sens où euh, une personne peut avoir à la fois le côté matériel de la plante et euh, en bé bénéficier du, du côté un peu spirituel euh, qui, suivant son utilisation. Euh, le deuxième point, c'était euh, sur le, donc la, la toxicité et, euh, et, le, et le bienfait d'une plante. C'est-à-dire qu'une même plante peut être à la fois toxique et avoir des bénéfices pour la santé. Et euh, le troisième point que j'ai oublié, que tu as mentionné, qui était ton deuxième point, qui est... <rire> c'était ouais. la magie, euh, la de, magie de, voilà. avoir des histoires, des légendes autour de ces C'est ça, les légendes. Et, et alors du coup, c'était ce point sur, que je, sur lequel je voulais rebondir et vous poser la question, parce que c'est de, de l'histoire qu'on peut avoir un peu des plantes, euh, on voit qu'il y a un gros imaginaire quand même qui tourne autour des plantes depuis la mythologie. Euh, Est-ce que euh, c'est, à votre avis, euh, cette nature un peu hybride, c'est-à-dire ou bivalente ou duale de, des plantes qui est à l'origine de notre imaginaire autour des plantes ou euh, réciproquement, est-ce que c'est, euh, je pense par exemple à la théorie des signatures, peut-être que Pascal pourra nous en dire un mot, euh, qui fait que euh, en voyant une plante, on a une, un imaginaire qui nous permet ensuite de l'utiliser à des fins euh, euh, médicinales ou, euh, ou récréatives ou spirituelles, ou peu importe euh est-ce que Pascal, peut-être tu peux rebondir dessus euh, Ce qu'il faut voir avec les plantes en fait c'est qu'elles ont, ont toujours participé à notre vie quotidienne on les mange, elles ont servi à, à construire des maisons euh, et elles ont servi après à, à soigner assez rapidement finalement hein. on trouve dans des grottes préhistoriques, on trouve des plantes à usage médi médicinal donc c'est vrai qu'elles ont toujours suivi l'homme mais dans toute, dans toute sa vie quotidienne et notamment alors, sur le spirituel, alors ça c'est une partie passionnante, parce qu'on réalise finalement qu'elles étaient aussi euh, voilà, très présentes dans tous les rituels, euh, avec une, une puissante, un puissant pouvoir spirituel, et, et ce, qui est, ce qui est très surprenant, c'est que, quelques religions comprennent qu on, on retrouve à peu près les mêmes plantes et je trouve ça fabuleux par exemple l'encens on va on va le retrouver cette matière en plus là avec la théorie des signatures elle est extraordinaire pour l'encens on va le retrouver dans vraiment toutes les religions avec cet aspect donc sous forme de fumigation c'est à dire qu'on brûlait cette gomme résine qu'on appelle une gomme résine elle formait donc une, une vapeur une fumée et qui servait donc à, à rentrer en contact avec l'au-delà. Voilà ce qu'a ce qu dit Kevin tout à l'heure, c'est tout à fait vrai. Mais en plus elle servait parce qu'à ce moment-là les gens se réunissaient dans une pièce unique et on sait qu'à cette époque-là il y avait beaucoup de maladies contagieuses et elle servait aussi à désinfecter l'atmosphère. Donc il y avait ces, ces deux pendants qui étaient, qui étaient fabuleux et, et on le retrouve encore l'ensemble de nos jours. Hein, en... On, fume, on met de la, de la fumée dans le sang autour des cercueils, et encore dans la religion catholique, on retrouve là-dedans. Voilà, et ça, je trouve, c'est assez fascinant parce que c'est vraiment dans l'inconscient collectif que ces plantes euh, voilà, sont ancrées. Et, et ces connexions qu'il y a euh, enfin, dans chaque religion, tu disais plusieurs religions euh, euh, utilisaient les mêmes plantes, est-ce que c'était re... Est-ce que cette utilisation était complètement déconnectée C'est-à-dire, est-ce que les religions, on ne sait pas trop, j'imagine, mais euh, se passaient le mot ou est-ce que c'était complètement… Euh, ah non, c'était complètement… Euh, par exemple, voilà l'ensemble, on le retrouve vraiment dans la religion catholique, on va la retrouver dans la religion juive, on la retrouve aussi dans beaucoup de rituels chamaniques. Donc, ils n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Donc, euh, à ce moment-là, je trouve que c'est… Euh, ça donne une certaine véracité à voilà, cet effet psy, euh, spirituel okay. de la plante. Oui, et du coup en même temps un peu communicatif parce que ça veut dire que probablement euh, euh, au moment où on a, on a voulu en faire un usage, euh, les, les personnes étaient sûrement réceptives euh, à la plante euh, et on voyait une, une utilisation euh, euh, immédiate ou quasi immédiate euh, dans, pour certaines actions je voyais que Thierry euh, tu hochais oui. la tête euh, <rire> de... je ne suis pas sûr hein, pour, et pour certains usages de... on sait très bien que c'était des usages qui étaient millénaires euh, en Asie, en Inde et qu'il y avait quand même quelque chose qui s'appelait la route de la soie et que, euh, on, on ne fera jamais croire qu'il n'y euh, avait pas euh, un commerce des épices et des parfums le Moyen-Orient, l'Inde, la Chine et, et d'autres contrées, et plus les parfums étaient lointains, plus ils étaient chers, plus ils étaient prisés et, euh, et en fait depuis la nuit des temps. Il ne faut quand même pas oublier non plus qu'en termes de langage, euh, notre français a quand même des racines indo-européennes, c'est-à-dire que la, la route des parfums, la route du langage, la route de la sublimation ce sont les mêmes. Euh, il y a quelque chose de très anthropologique derrière tout ça, derrière ces usages. Euh, nous restons des êtres humains qui utilisent, certes, euh, les mêmes moyens, mais c'est parce que nous appartenons tous à la même espèce. Et euh, à travers des voyages culturels, il y a des choses qui se sont passées. Les chrétiens, euh, c'est la dernière secte monothéiste. S'ils utilisent de l'encens, ce n'est pas une nouveauté. Les Grecs l'avaient déjà. Euh, D'autres avaient, euh, avaient déjà de l'encens depuis des millénaires et ne s'en plaignaient pas. Euh, et ne bon, pensaient pas qu'ils étaient les premiers. C'est-à-dire qu'on arrive à une histoire anthropologique de l'usage, la sublimation, parce que c'est de ça dont il s'agit, parce que de brûler un parfum, c'est sublimer. Alors, moi, ça m'amuse pas mal, parce que plus, aujourd'hui, dans toutes les maisons, il y a des détecteurs de fumée. On ne peut plus sublimer chez soi. C'est-à-dire que dès qu'on veut brûler de l'encens, qu'on veut faire quelque chose d'extraordinaire en groupe, ne serait-ce que de faire quelque chose d'un peu festif et traditionnel, on a un détecteur de fumée aujourd'hui qui va nous dire « non, ce n'est pas possible ». Et je trouve qu'anthropologiquement, on a passé quelque chose. Il y a encore 30 ans, c'était possible. Aujourd'hui, on ne peut plus. Hein. Moi, je ne peux plus faire brûler euh, d'armoise dans mon bureau sans que ça sonne. C'est quand même rigolo. C'est-à-dire qu'on se dit euh, « bon, ben, on peut encore faire ce genre ». Non, plus. Alors, il faut les fenêtres ouvertes. Alors, contrairement à ce que disait Pascal, dans le temps pouvez le faire, les fenêtres fermées, mais maintenant on d'ouvrir les fenêtres. Et si on ouvre les fenêtres, on ne peut pas respirer euh, c'est sub, fumées sublimées. Enfin, on est dans un transfor, une transformation d'époque où pratiques ancestrales qui remontent à des millénaires pensent à être prises au principe de précaution. et euh, finalement ça tue quelque chose dans nos sociétés modernes. Alors pour en revenir juste sur les, les connexions entre l'usage des plantes et les différentes religions, euh, est-ce qu'on ne peut pas remonter peut-être euh, soit un peu plus loin, soit euh, euh, sur des continents qui n'étaient pas connectés à l'époque Est-ce qu'on retrouve des usages euh, euh, communs euh, entre, je ne sais pas moi, ce qui se passait euh, dans les, avec les aborigènes, l'utilisation des aborigènes en Australie, euh, ce qui se passe euh, euh, dans les Amériques, à des moments où il n'y avait pas de possibilité d'échanger de directement. En fait, ça dépend de, de là où pousse la plante, parce que c'est vrai que l'ensemble. Euh, ça pousse euh, bon, il y en a beaucoup en Afrique en Afrique du Nord et c'est vrai qu'on avait ce passage là à travers les terres hein, et certainement ce qui a fait qu'on l'a retrouvé à plusieurs endroits mais ce qui est voilà ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois il avait quand même la même signification euh, avec euh, voilà cette euh, de, de nos jours encore hein, c'est vraiment euh, l'huile essentielle de, euh, de la méditation donc je trouve que cet usage est ancré depuis des millénaires et, et, et quand en fait quelque chose voilà, euh, poursuit sa route comme ça en général quand même il y a une véracité derrière hein, on le voit euh, en plante on est sur le traditionnel hein, on le dit toujours traditionnellement utilisé mais euh, la science démontre de plus en plus que le traditionnel est, est, est, est vrai et donc c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant c'est que voilà en général quand, le, quand la tradition euh, suit des siècles et des siècles comme ça c'est qu'en fait c'est un message important et, et qui est vrai. Alors les, les vrais scientifiques n'aiment pas trop hein, qu'on dise ça mais, mais bon c'est démontré de plus en plus d'un point de vue scientifique et même clinique sur cet usage-là. Oui Siby justement j'allais te donner la parole pour avoir ton, ton avis là-dessus. Oui, parce que, en fait, bon, déjà, j'avais envie de rebondir quand j'ai entendu Kevin, parce que rien que ce qu'il a raconté, il y a de quoi faire des histoires. Parce que c'est, enfin, je sais pas comment les autres abordent le truc, mais c'est vrai que nous, en tant qu'artistes, dès que quelqu'un commence à nous raconter une histoire avec, euh, tu vois, des dieux, des, enfin, tout de suite, notre imagination, elle... Euh, elle se met en marche, quoi. Donc, euh, à un moment, il a parlé de, des, comment, du fait de vendre des parfums et tout ça, en racontant des histoires derrière. Et alors là, je fais juste une petite parenthèse un petit peu, euh, comment dire, euh, hybridation des genres entre, ces tu sais, vendre un parfum et faire de l'écriture. Et je pense qu'il y aurait des choses à explorer, tu vois, derrière cette possibilité, effectivement, de remettre en scène des parfums et… Euh, alors là, je m'exprime un petit peu mal, c'est un petit peu à l'arrache. C'est-à-dire qu'il y a des besoins, on va dire, de présenter des plans, de les rendre poétiques. Et en fait, en même temps, ça pourrait nourrir la poésie de certains écrivains en s'appropriant ce matériau et en voyant ce qu'ils qui veulent mettre dessus. Et ça rejoint un peu ce que vient de dire Pascal, c'est-à-dire que visiblement, il y a un corpus. Alors moi, je suis ignorante dans ce domaine, hein, donc je reprends là ce qui a été dit. Hein, je ne ramène pas trop ma fraise. Donc, il y, y a un corpus qui euh, commun et universel à l'humanité et c'est super intéressant parce que c'est rare que l'humanité ait des choses aussi communes, il hein, faut être honnête, il y a beaucoup de civilisations différentes, et presque euh, les plantes, serait un endroit universel, alors je vais essayer de bien le formuler, c'est-à-dire bon déjà pourquoi il y a des humains qui ont mangé des plantes, moi j'aimerais bien savoir au début c'est quel est le premier humain qui dit je vais mettre ça dans la bouche, tu vois c'est le côté, mais ça veut dire qu'en fait partout où tu mets l'humain, comme la plante elle change pas en fonction de la société, de ta mentalité, de tes idées préconçues, la plante elle va t'envoyer la même chose, tu vas recevoir la même chose et si tu veux la transformer il faut faire le même travail, presque, la plante a apporté un côté universel à l'être humain qui a dû l'utiliser de la même façon, parce que visiblement, il a reproduit les mêmes usages, il a découvert les mêmes choses en la faisant brûler, on en faisant brûler celle-ci. Et, et ce côté universel je me dis on pourrait se le réapproprier tu vois par exemple quand on crée un monde imaginaire partir que ça c'est un acquis parce qu'à ce point d'universalité tu devrais le retrouver presque partout et ça pourrait donner un espèce ouais, de fond universel à nos créations et à notre imaginaire je sais pas si j'étais très clair enfin, c'est un peu parlant de toute façon les êtres humains étaient d'abord euh, hein, ils mangeaient que des végétaux euh. Nos squelettes les plus anciens sont des squelettes dominidé qui mangeaient des végétaux. La viande, elle est venue bien, bien plus tard dans notre évolution. Euh, on a vécu dans des univers euh, très végétaux. Et euh, la question, c'est que les, les humains, le végétal, c'est l'univers du mystère. Euh, le végétal, c'est l'univers de la création, c'est l'univers... Je parle de création, c'est avec un grand C, c'est-à-dire que c'est ce qui nous dépasse. En plus, dans la nature même des végétaux, il y a, il y a quelque chose qui survit à tout. Euh, dernièrement, j'ai visité euh, l'hôpital en ruine. Je me suis rendu compte que l'espace de quelques années, les végétaux étaient en train de reprendre euh, du pain et s'hybrider avec le béton. J'ai vu un arbre dans un escalier en béton. Je me suis dit, mais c'est quoi ce, ce truc Ça a mis cinq ans. En cinq ans, il y avait un arbre sur un escalier de béton. Et euh, c'est comme ça que les végétaux se mêlent aux autres, rasient les, les lieux artificiels et remettent la nature là où elle était, finissent par tout fracturer et, et, et reprendre leur place. Et c'est la même chose en humanité. Nous, on a été les témoins, Enfin, l'être humain a été les témoins de, de choses, de cataclysmes incroyables. Et après chaque cataclysme, les végétaux sont revenus, les plantes sont poussées, se sont euh, reconquis les territoires, et en fonction des territoires qu'on leur donnait avec les sels minéraux, etc., certaines plantes euh, se sont reproduites plus facilement que d'autres. Du coup, une autre culture a pu naître en fonction des terrains qui leur étaient alloués. Les aborigènes, par exemple, ont l'habitude de brûler du bois. C'est quoi comme bois ben C'est de l'Eucalyptus, parce qu'en Australie, de l'Eucalyptus, il y, y en a en veux-tu, en voilà. mais euh, il y a plein d'autres plantes qu'ils utilisent, parce que c'est leur plante à eux. Euh, les autres humains euh, en Europe, bah, ils ont moins d'eucalyptus parce qu'on n'en trouve pas. Du moins, à l'époque néolithique, que est une, je crois que c'est une civilisation néolithique, ils n'avaient pas ça. Nous, on avait la lavande. Enfin, en Provence, une fois que la lavande est arrivée, elle y est restée. Il euh, y a des régions qui sont prédisposées à accueillir certains végétaux et pas d'autres. Euh, moi, j'habite dans le Nord, il euh, n'y a pas de champ de lavande chez nous. Hein. En Provence, il y a du houblon et de la choucroute. C'est bien aussi <rire> Kevin, tu veux peut-être rebondir sur ce qui a été dit Oui, il y a pas mal de points sur lesquels je voulais rebondir. Il y avait le côté sur l'ensemble pur, sur l'ensemble qui est effectivement, comme l'a dit Pascal, une gomme résine, un exudable de l'espèce Boswellia initialement, et puis avec qui était effectivement brûlé. Ça vient aussi du, le mot « parfum » vient du latin « perfumum » qui dit « par la fumée ». Et euh, avec le temps, il y a vraiment eu des évolutions, euh, c'est-à-dire que le parfum, au départ, était sous forme de fumigation, après, il est devenu plutôt euh, des, des liquides épais, visqueux, avec des onctions qui servaient, par exemple, à oindre les statues, c'est-à-dire à enduire les statues d'huile parfumée. Et puis, euh, maintenant, on connaît, euh, euh, alors ça arrivait bien plus tard, plutôt autour du XIVe siècle, avec l'eau le, de Hongrie, les, euh, les parfums alcooliques qu'on connaît, euh, qu connaît plus aujourd'hui. Mais euh, effectivement, même au niveau de l'encens initialement, donc on a parlé de la théorie des, des, des, des signatures, il y a aussi la théorie des humeurs, euh, dans le sens où euh, les matières chaudes servaient, par exemple, à, et sèches servaient par exemple à soigner les affections froides et humides. Donc, on mettait par exemple parfois, bah, euh, on de l'encens pour justement... Euh, euh, protéger les, les défunts, pour l'embaumement, on mettait des matières sèches pour vraiment protéger et conserver les corps et accéder un peu à cette immortalité. Et puis, il euh, y a une chose intéressante aussi que, que Pascal avait dite, c'est que bah, les, les plantes, euh, en tout cas auparavant, étaient utilisées euh, de plein de façons différentes. On s'en servait pour, pour faire de la parfumerie, mais on s'en servait aussi pour se nourrir, on s'en servait pour faire de la médecine. Et, au final, c'est toujours le cas actuellement, mais c'est beaucoup plus cloisonné par des réglementations. Mais on utilise toujours ces, les, les végétaux de différentes manières. Et euh, l'autre point aussi sur lequel je souhaitais rebondir à partir de l'encens, c'est-à-dire qu'il y a l'encens pur de départ, les, la gomme résine, l'exudate de Boswellia. Et euh, avec le temps, il y a aussi des modifications de l'encens. C'est-à-dire qu'on euh, a considéré en sang tout ce qui euh, était un solide qu'on pouvait brûler. Et par exemple, euh, dans, le, dans la Bible, je reparle encore de la Bible, mais pour le coup, dans le, il y a deux recettes dans la Bible, l'huile d'onçon sainte et le parfum de l'hôtel des parfums. Et la recette est donnée dans l'Exode, euh, au chapitre 30, verset 34. Euh, et effectivement, dans la recette de par, du parfum de l'hôtel des parfums, qui est un, on estime que c'est un encens qui était brûlé sur l'hôtel de Jérusalem, et euh, il y a, à l'intérieur de cette recette, l'encens pur, vraiment la gomme-résine de, de Bossolia qui est utilisée. Et on voit en tout cas ces évolutions à la fois de, euh, des parfums, mais aussi bah, des, des, des définitions qu'on donne euh, euh, au, au cours du temps. Et, euh, et il, y a, euh, il y a ce parfum de l'Hôtel des Parfums qui était utilisé finalement en tant que, dans, dans des rituels de sacrifice, et ce que disait aussi Thierry, j'aimerais rebondir dessus, à un moment il parlait de parfums, enfin de, de, de matières végétales qui, qui pouvaient coûter très cher, il y avait des, du commerce, et effectivement, par exemple, le baume de Judée, à un moment, a coûté très très cher, c'était euh, une plante qui poussait notamment en Israël au départ, et qui, a, qui a totalement disparu pendant des, des siècles et des siècles, après en fait, la défaite des Juifs contre, contre les Romains, en 70 après Jésus-Christ, et ils ont détruit toutes, les, toutes, ces, toutes ces armes pour justement ne pas, euh, pas laisser leur savoir euh, aux, aux Romains quand ils, ils ont dû quitter leur terre. Et, euh, et au final, ce baume de Judée à un moment, coûtait plus cher qu'au Moyen-Âge, coûtait plus cher que l'or. Et, euh, et, et au final, il y a des matières premières qui sont très, très chères et, euh, et, et qui ont vraiment de grandes valeurs parce que. Bah, le commerce s'installe et, euh, et au Moyen Âge, par exemple, euh, euh, avec l'Église interdisait toute, utilisa toute utilisation profane du parfum, c'est-à-dire non sacré. Par exemple, pour le plaisir, on n'avait pas le droit de l'utiliser. Donc, euh, le baume de Judée, quand il en restait un petit peu, c'était surtout dédié au clergé, à l'Église pour, euh, pour, pour les sacrements, par exemple, euh, et rentrait dans, dans la composition justement pas de, du parfum de l'hôtel des parfums qui était utilisé pour les rituels et effectivement l'autre point c'était bah, on utilise les matières premières qui sont à disposition près de chez nous et ça aussi c'est une des raisons pour lesquelles on a oublié certaines plantes qu'on utilisait en parfumerie c'est à dire que si on ne l'a plus euh, bah, on ne l'utilise plus ou si elle commence à être en quantité très réduite bah, on va se tourner vers d'autres plantes pour éviter d'épuiser de, bah, de, totalement la, la, les plantes en question bah, Merci pour ce, ce, ce, ces points euh, alors moi j'aimerais revenir sur un sur, sur euh, la notion que vous avez, euh, plusieurs d'entre vous l'ont évoqué, l'histoire de l'universalisme, euh, ou l'universalité, je ne sais pas, des plantes, euh, et, euh, et, et aussi le, le, leur moyen de, de communication. Parce que euh, dans certains films, euh, bon je vais prendre un film de science-fiction récent, euh, euh, ou alors, on, plutôt, euh, on va prendre l'association euh, naturelle qui se fait des le, mycorhizes. Je ne sais pas si vous connaissez le, le système des, des mycorhismes. Donc, c'est l'association euh, plante champignon, euh, qui euh, est une sorte de système symbiotique. Euh, qui, euh, en fait, c'est un échange de bons procédés. Hein. Euh, champignon donne euh, à la plante ce qu'il lui faut pour vivre, et puis euh, réciproquement. Et euh, je me cette notion de, de, de donc de, de puisque finalement ces mycorhizes, ça prend la forme d'un souvent d'un réseau euh, qui peut se passer entre avec un, un mycélium euh, donc le mycélium du, du, du mycorhize. Euh, donc euh, la création d'un réseau comme ça euh, qui se crée euh, bon sous terre, donc qui n'est pas visible, et en même temps quelque chose qui permet de connecter, alors c'est très poussé, ce que je... enfin c'est très peut-être tiré par les cheveux ce que je raconte là, mais euh, on a le, la même idée que les plantes connectent un peu tous les humains entre eux. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais euh, donc moi la, la, la, la question que je me pose c'est, euh, cette capacité qu'on les plante à créer des réseaux, que ce soit dans le sous-sol ou, euh, ou entre les autres êtres vivants, euh, est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui a, qui a poussé, qui a forcé un peu l'imaginaire à euh, créer des mythologies, créer des, euh, des personnages un petit peu… Euh, peut-être euh, emblématique, donc euh, ça peut être des on a des dieux, mais ça pourrait être d'autres d'autres personnages un peu de fiction. Euh, on a par exemple une dans le un des derniers Star Trek, dont j'avais déjà évoqué ça hier avec Thierry. Il va, dire, il va croire que je suis un grand fan de Star Trek, mais euh, il y a, dans les dernières séries de Star Trek, vous avez le, le mycélium euh, qui est associé à l'humain pour justement développer les capacités de transport. Voilà. Euh, donc, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette inspiration, euh, on va dire, de, de réseau euh, cette, cette notion qui pourrait ressembler presque à du parasit, euh, parasitage ou parasitisme, euh, finalement, parce que c'est comme si on avait les plantes qui, euh, qui, se, qui se tissaient sur un petit réseau, euh, sur la surface de la Terre, entre les hommes, le monde euh, au-dessus de la surface, en dessous de la surface, qui connectait un petit peu tout le monde est-ce qu'il n'y a pas une sorte de. Euh, là, je, je, je, je provoque un peu Thierry. De, de parasitisme dans, ce, euh, dans cet univers des, des végétaux Je ne sais pas. Quand tu évoquais cette situation enfin, du mithallium dans Star Trek, ça m'a rappelé tout simplement euh, l'usage de l'épice dans dunes, produite euh, par les sécrétions des vers des sables qui produit euh, le voyage intersidéral, c'est-à-dire que euh, cette vieille idée du, du champignon du végétal vont euh, ouvrir, comme disait Pascal, des états modifiés de conscience ou des états des réalités alternatives, euh, c'est une vieille histoire. Le quand il parlait du perfumon, de, de la fumée, euh, c'est toujours la même question du sublime et de la sublimation, c'est-à-dire que la question de la fiction, ça n'est rien d'autre que de sublimer quelque chose qui passe par le registre de la perception dans un autre registre, pas nommé fiction, romanesque, légende, etc. Mais ça a quelque chose d'un parfum qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire que le mot qu'on lit, ça n'est pas différent d'un encens que l'on respire. Tout ça est lié, il enfin, y a quelque chose dans la perception humaine et dans… La question de l'intelligence, du développement de, de, de, de cette intelligence qui consiste à intelligérer, autrement dit, faire lien entre les choses, ouvrir l'être humain à la profondeur du réel à laquelle font partie les, les végétaux. C'est-à-dire que les végétaux, c'est du réel, ne comprend pas. On essaye de, de, de, de théoriser, d'en théoriser les propriétés, d'en de, théoriser les, enfin, les composants, dans le fond, ça nous dépasse constamment. C'est pour ça qu'on n'a on jamais de cesse de continuer à chercher parce qu'on fait des mélanges, on va les, les, les hybrider, on va, on va chercher d'autres choses et on va se rendre compte que ça, ça produit parfois des choses très bien, parfois ça peut produire des choses extrêmement toxiques. C'est des choses qui nous dépassent et on a besoin de théoriser, on a besoin de travailler la fiction pour recomprendre le réel s'y si accoutumer. Je m'arrête là, hein, sinon je peux en avoir pour des heures. <rire> Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus là là là Moi, je veux, je veux bien, je reprends la parole, j'en profite. Euh, déjà, ce que je voudrais dire, juste, je, je reviens un petit peu en arrière, la mythologie, euh, tu sais, tu as parlé des légendes, des mythologies, tout ça. La mythologie, c'est une fantaisie comme les autres, c'est une fiction. Il y a, alors, les humains ne l'ont pas créé dans ce sens, ou peut-être pas, peut-être que… Comment dire? Peut-être que celui qui a, ceux qui étaient à l'origine des mythologies étaient des gros blagueurs et que après des gens les ont pris pour des trucs sérieux. Mais en fait, tu sais, peut-être qu'ils étaient en train de rigoler. Donc, les gens qui ont imaginé les mythologies euh, ont imaginé des fictions. Euh, sauf qu'ils étaient peut-être beaucoup, sauf qu'ils les racontaient peut-être très bien. Et en fait, ça veut dire, enfin, ce que j'entends, je, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ce, ce mystère, en fait, effectivement, les plantes ré réseauteraient la terre. Moi, j'aime beaucoup, là, vous m'avez tous fait rêver, avec tout ce que j'ai entendu là, je suis déjà partie, j'imagine la terre avec les racines qui s'enfoncent, une espèce de réseau, enfin, tu vois, magique, mais magique au sens, on ne l'a pas encore compris. Et, et en fait, tu reviens un petit peu sur Gaillage, je dirais, un peu cette espèce de terre qui communique entre elles, qui a plein d'informations et plein de comment dire, d'antennes de, partout, d'espions. De, en fait, euh, les plantes sont partout. Euh, Thierry tout à l'heure a dit « les plantes reprennent vie partout ». C'est-à-dire que dès que tu t'en vas de quelque chose, ben les plantes sont là. Limite, tu sais, c'est les extraterrestres qui sont arrivés derrière et tout ça. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de magie, rien qu'à écouter, j'ai envie de dire, les chercheurs par des plantes. Et, enfin, et effectivement, la mythologie n'est qu'une fiction de fantaisie comme les autres. Hein, c'est euh... ouais, juste ma parenthèse pour dire tout ça, ça fait rêver. Et, enfin, et j'ai l'impression que ça peut déboucher sur plein de choses derrière. Plus les chercheurs nous mettront à disposition ce qu'ils connaissent et plus nous, on pourra faire rêver tout le monde. Mais Pour rebondir là-dessus, ce, ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'en en fait derrière chaque plante, il y a une légende, vraiment derrière chaque plante. Et ça, je crois que c'est justement parce qu'elles ont toujours intrigué l'homme euh, peut-être le ont fait peur parce qu'elles étaient envahissantes, Un nombre d'entre elles étaient envahissantes, hein, elles étaient envahissantes. Comme, voilà, on dit on laisse, on laisse une maison, qu'est-ce qui va pousser à l'intérieur, ce sont des plantes hein, très très rapidement, et donc euh, peut-être, et puis elles, elles sont incomprises, euh, mettez un, un homme euh, dans un champ planté, euh, il restera combien de temps en vie euh, Rien du tout, une plante c'est des millions, de... quoi, des milliers d'années, des centaines d'années, disons, parce qu'un chêne, ça a, plus de sens, voilà, ça a des centaines d'années, hein, peut-être pas des milliers, mais euh, c'est ça qu'il faut voir, c'est parce que je pense qu'elles ont toujours intrigué l'homme, et alors il a fallu les rendre peut-être un peu, un peu moins mystérieuses, un peu plus, un peu plus humaines, en, en leur associant voilà, des tas d'histoires. L'histoire hein. des plantes est très riche, l'histoire qu'on associe aux plantes est très riche. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est grâce à elles qu'on respire. Hein. moi je, ça, Souvent, je le dis, hein. c'est elles qui ont créé l'oxygène, donc... Euh, voilà. Donc, on est là grâce à elle. C'est vrai que chaque plante a ses secrets et, et on n'aura jamais fini, je pense. C'est une source inépuisable, en fait. Et au final, euh, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des secrets qu'on n'arrivera pas à percer. Et même, par exemple, je, je vais prendre un exemple tout bête, assez rapidement, mais pour, sur la jacinthe, quand on essaye d'extraire l'odeur de, de certaines plantes comme la jacinthe, on n'arrive pas à extraire ou alors en toute petite quantité. Et au final, on ne sait pourquoi on n'arrive pas et on a essayé avec plein de techniques différentes. Alors, il y a des nouvelles méthodes d'extraction qui, qui existent et à chaque fois, on teste les nouvelles. Mais pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver de méthode pour extraire euh, en abondance l'odeur de la jacinthe qui pourtant, quand on la sent, euh, elle est là, hein, l'odeur. Hein. Tout le monde le sent et pourtant, quand on essaye de l'extraire, bah, c'est très compliqué. Donc, il y a encore plein de secrets à percer. Ça, c'est la définition même du réel. C'est-à-dire que le réel, c'est ce, ce qui va systématiquement échapper à notre symbolisation et à notre imaginaire. C'est ce qui résiste systématiquement. Je trouve que ton exemple est magnifique, c'est-à-dire que tu sens l'odeur, tu sens le parfum de cette fleur, et tu vas utiliser toute l'idéologie, tout ton savoir symboliser, toute théorie, ça t'échappe. Ça, ça veut dire que c'est du réel pur. C'est pur, c'est euh, sans, sans hybridation justement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas te dire je vais l'extraire et que tu n'y arrives pas, tu touches à la question de la pureté du réel comme inatteignable. ça, c'est assez extraordinaire parce que ça renvoie ça règne végétal, quelque chose d'hyper réel pour nous les hommes. Parce que on peut faire ce qu'on veut, on peut inventer l'agent orange, on peut faire du défoliant comme on veut, non, on n'arrivera jamais à toutes les tuer, il y en a toujours une qui reviendra trop tard. C'est-à-dire que ça résiste à nos technologies, ça résiste à penser, nos ça pousse à travers nous, ça pousse dans nous. Quand on est dans une, dans une forêt et qu'on se promène et qu'on est baigné de phytocèles, que tout d'un coup on se sent bien, on se sent euh, un peu plus joyeux, ben c'est les plantes encore qui nous influencent. C'est-à-dire que notre humanité est encore influencée, même à notre insu. Et là aussi, c'est un réel, on échappe pas et qui, nous, qui ne cesse de nous résister. Je trouve que c'est très intéressant, cette idée du végétal résistant à, à notre règne humain. Alors finalement, par rapport à ce qu'avait montré ce matin Pascal sur la, la, la microbiote, en tout cas les bactéries qui nous composent, Finalement, on est à la fois dominé presque par nos bactéries qu'on a à l'intérieur de nous, sur nous, et à la fois, finalement, par l'environnement végétal qui va nous entourer. Donc, est-ce que finalement, l'homme est vraiment au contrôle de ce qu'il prétend être C'est assez intéressant, en tout cas. Hein Donc, si on disparaît... Euh... À la limite, euh, voilà, les, les, les plantes seront là, hein. elles ne disparaîtront pas. Autant l'homme voilà, peut s'éteindre, je ne pense pas que le règne végétal s'éteigne totalement. Les plantes s'adapteront peut-être plus facilement que l'homme. Mais je crois que c'est ça leur point. Leur leur grande puissance et leur adaptabilité. Je pense qu'il n'y a pas d'être vivant sur Terre aussi adaptable qu'une plante. Hein, on le voit, elles, elles évoluent. mais un changement de, de climat, elle s'adaptera, elle évoluera. C'est assez incroyable hein, la façon dont elles réagissent, et dont elles se protègent. Parce qu'en fait, on parle de molécules, mais les, les hommes, elles s'en fichent. Elles, au départ, elles fabriquent leurs molécules pour se protéger, quoi. Et ça, c'est incroyable, elles sont totalement autonomes alors qu'on ne l'est pas du tout. Je pense que voilà, c'est le seul être vivant à être totalement autonome de, de, à tout point de vue. Donc, on a, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des plantes et pas le contraire et qui voyage beaucoup aussi, même plus que l'autre. Oui, oui. D'ailleurs, qui, qui a imaginé, euh, parce que, bon, tout comme tout être vivant, c'est la préservation de l'espèce hein, qu'elle qu veut à, à tout prix, mais les stratagèmes euh, imaginés par la plante, alors là, ça pourrait faire des livres je crois mais des, des, voilà, des séries entières de voir tous les stratagèmes utilisés par le végétal c'est jamais on aurait pu nous concevoir des choses comme ça des, des fois des balanciers qui qui font qui font que l'insecte rentre dans la plante ressorte à la de pollen bon, c'est incroyable voilà, c'est ce côté quand même un petit peu magique hein, de la plante on dit voilà on associe aux sorcières longtemps on a dit toutes les, les femmes d'ailleurs hein, pour revenir à Sibylle toutes les femmes qui, qui utilisaient les plantes, c'était des sorcières, on les brûlait vives mais parce qu'il y a vraiment cette, cet aspect magique de la plante hein. je pense qu'elles ont quelque part elles, elles faisaient peur à l'homme parce qu'elles ont un pouvoir euh, quand même incroyable au niveau moléculaire et euh, au niveau euh, autre euh, euh, voilà, stratégique de survie j'ai l'impression qu'on pourrait pardon vas-y Kevin c'est une source d'inspiration euh, sans fin hein. mm -hmm. le biomimétisme il y a, y a de quoi faire pour un bon moment je crois. Oui. J'ai l'impression que notre imaginaire, en fait, autour des plantes, il est lié euh, euh, probablement à, à la capacité que les plantes ont à engendrer des effets qui peuvent être diamétralement opposés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais par exemple, on a vu, donc, le, euh, on a parlé du danger des plantes et puis de leur bienfait, mais on pourrait très bien euh, la forêt, par exemple, un, un, comme tu, je ne sais plus qui c'est, qui l'a dit tout à l'heure, mais euh, c'est aussi bien un lieu qui peut être ressourçant, revitalisant, euh, de, de détente, de relaxation, aussi bien un lieu qui est frais, qui, euh, dans lequel on peut se sentir en insécurité euh, et oppressé. Et oppressé. Euh, on a d'autres exemples aussi euh, voilà la notion de, de, de contrôle qu'on a déjà dit mais euh, quand on, on a l'impression de ne plus avoir le contrôle quand on, on est entouré de végétation enfin je sais pas ce que vous ressentez mais en tout cas euh, on a l'impression qu'on n'est pas vraiment dans notre milieu donc forcément on perd un peu ce, cette notion de contrôle alors qu'en fait euh, on est entouré de choses qui, qui contrôlent ou qui s'adaptent dans leur environnement qui, qui évoluent de façon et alors il y a des choses qui sont euh, qu'on n'a pas parlé mais j'aimerais bien avoir votre avis là dessus cette, euh, en parlant d'adaptation c'est toutes ces plantes extrémophiles qui sont quand même je trouve assez remarquables et puis on pourra aussi parler peut-être si on a le temps il reste pas beaucoup de temps mais des plantes carnivores qui sont je pense euh, à l'origine de pas mal de, euh, euh, de, de récits de, de fiction euh, toutes ces plantes extrémophiles donc c'est celles qu'on va avoir dans les déserts ou dans les déserts que ce soit des déserts chauds ou des déserts froids hein, on en trouve en arctique en antarctique euh, qui ont euh, du qui ont su s'adapter complètement en, miniaturisant, en se miniaturisant et en réduisant le, leur, euh, on va dire le, leur voilure, si je puis dire, hein, pour éviter la, la déperdition en eau notamment. Euh, Est-ce que c est, c est, ces plantes-là aussi, euh, euh, je ne sais pas, nourrissent, euh, alors je ne sais pas si c'est de l'ordre du rêve ou pas, puisqu'elles sont capables de vivre dans des endroits où nous, l'homme, on est finalement incapables alors, je ne sais, sais pas comment, euh, il me semble qu'il euh, y, y a pas mal d'inconnus sur les capacités, par exemple, à soigner de ces plantes, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, en tout cas, euh, elles ont l'air de trouver un environnement euh, pour vivre, ou de survivre, du coup, euh, qui, euh, qui est vraiment, euh, euh, je crois que toujours à l'heure actuelle, quelque chose qui est difficilement considérable pour l'homme, en fait, hein, puisqu'on ne sait pas... Le, on ne sait pas nous vivre avec de nos... juste nous, en fait, hein, dans ces environnements-là. On a besoin de tout un tas de matérialité. Euh, euh, je ne sais pas, est-ce que vous avez un, un, un, un avis euh, il, y a quelque, il y a quelque chose de, de... par rapport à ce que tu dis. Les plantes carnivores sont des plantes carnivores enfin, qui se sont développées dans des univers appauvris. Hum. C'est bien pour ça qu'elles sont devenues des plantes carnivores, parce qu'elles récupèrent ce mode de consommation, ce qu'elle ne peut pas obtenir dans l environnement immédiat. Euh, en médecine génétique, on a tout de même découvert que euh, tous les hommes n'étaient pas égaux. Euh, au sens où aujourd'hui, il y a des médicaments, et ça Pascal pourra en témoigner, il y a des médicaments qui ne sont pas adaptés à, à, à toutes les populations du monde. Euh, par exemple, on a découvert que euh, le traitement contre la tuberculose avait moins d'effet sur les esquimaux que sur les caucasiens. Euh, parce qu'ils sont esquimaux, Tout simplement que le régime des esquimaux, euh, souvent basé à, euh, à partir de viande crue, a transformé le métabolisme de leur foie, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus leur foie fonctionne plus rapidement, ce qui fait que quand ils prennent des antibiotiques contre la tuberculose, ils les métabolisent tellement vite que le traitement ne fonctionne pas aussi bien que sur les caucasiens. Ce qui fait qu'en fonction de l'environnement immédiat, euh, certains traitements ne peuvent pas fonctionner, certaines plantes ont moins d'effet, parce que l'environnement de ces êtres humains, il y a eu des adaptations physiologiques, par organiques. que euh, ben, ces plantes n'ont pas le même effet. C'est ça qui est intéressant, c'est que nous sommes, au même titre que les plantes, des êtres adaptatifs, des systèmes adaptatifs qui vont faire qu'à un moment donné, en fonction de notre univers, ben, euh, on va se développer tout à fait pareil. Et euh, la médecine génétique avance au fur et à mesure de leurs découvertes. Euh, ils ont, ont fait de, des, des découvertes similaires à des, des médicaments euh, pour le cœur des euh, États-Unis entre la population caucasienne et la population euh, d'origine africaine. Et ça ne fonctionne pas pareil non plus. Euh, ils ne savent pas tout à fait pourquoi, mais ils ont, ils ont découvert que certains traitements ne fonctionnaient pas aussi bien. C'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques génétiques vont faire qu'on euh, va être plus sensible à certains produits et d'autres. Alors, est-ce que c'est lié à la géographie Est-ce que c'est lié à, à l'évolution millénaire euh, de l'être humain dans certaines zones de la Terre et pas d'autres C'est -ce a fait penser. Est-ce qu'on retrouve ce, ce même genre de difficulté lorsqu'on a affaire à des traitements euh, d'origine naturelle Parce que là, les, les traitements dont tu parles, c'est des traitements qui sont euh, euh, d'origine de synthèse ou euh... Les antibiotiques qu'on utilise dans la ah, oui. tuberculose. Je pense, pense qu'il doit y avoir, quand il y a, par exemple, il y a une, un métabolisme une différent selon les personnes, il y a la, la métabolisation des molécules ne se fait pas du tout de la même façon. Euh, en fonction de, de, de caractéristiques organiques, certains produits, des drogues, vont faire de l'effet sur certaines personnes et pas sur d'autres tous euh, les cerveaux ne sont pas sensibles au LSD, c'est ce que Hoffman racontait quand euh, il l'a découvert. Il dit euh, « moi j'en avais pris euh, sur les mains, sur ma paillasse, moi j'ai jamais eu la moindre hallucination, et pourtant j'ai euh, continué à faire des recherches sur les médicaments, il n'a pas fait une seule hallucination de sa vie. Hein. » il disait. J'avais un article, il disait « moi j'ai vu au maximum que j'ai eu, c'était des petites lumières. » Il n'a jamais fait d'hallucination, alors que d'autres personnes, à la même dose, ils partent, ils prennent le coucou, et ils sautent du premier étage. C'est un peu gênant quand même. C'est vrai qu'il y a une sensibilité, c'est pour ça que la médecine naturelle, non conventionnelle naturelle, individualise les traitements, parce que forcément il y a des sensibilités différentes, ça c'est indéniable. On est tous différents. Oui, Alors, et puis il y a cette question d'adaptabilité aussi des plantes, dont tu parlais tout à l'heure, Pascal, effectivement, dans les, les plantes extrémophiles, on voit bah, la capacité d'adaptation de ces plantes. Et puis après, il y a aussi cette sélection naturelle, c'est-à-dire que bah, le fait d'être dans ce climat ne survivent que celles qui sont capables de pouvoir s'adapter à, à, à cette zone. Et derrière, alors dans quel ordre ça se produit, genre, je ne sais pas vraiment, mais les molécules qu'elles vont fabriquer, alors est-ce que c'est lié au climat ou est-ce qu'elles euh, est, euh, développent ces molécules et en, qui permettent de s'adapter au climat ou est-ce que du coup, elles développent ces molécules parce que le climat est, de, est comme ça. Alors je ne sais pas dans quel ordre ça se passe exactement, mais... Pour le coup, après, elles ont des, des composés d'intérêt qui, parfois, en tout cas en cosmétique on essaye de, de les identifier pour les utiliser parce qu'elles euh, bah, elles, elles développent des, des molécules qui sont euh, extrêmement rares, qui ont des propriétés assez intéressantes et qu'on essaye d'utiliser ensuite bah, pour, pour, pour l'homme et, euh, et donc on développe des cosmétiques par ce biais-là. Bah, Peut-être qu'un élément de réponse à ça, c'est la notion des, des chémotypes. Euh, les plantes, une même espèce peut avoir un contenu euh, chimique ou moléculaire qui est différent, euh, suivant son, son, son environnement, suivant sa région euh, où elle va croître. Euh... Oh, Sibyl, voilà, tu as du boulot maintenant <rire> eh ben, en fait, oui, c'est ça que je me dis. En fait, quand j'entends tout ce qu'on s'est dit là aujourd'hui, presque c'est une introduction non, pour euh, la suite, parce qu'il y a plein de choses à dire. Les plantes sont fascinantes, je pense aussi, parce qu'on ne peut pas les comparer. Euh, on se compare un peu aux animaux, puisqu'on est des animaux. Et je pense que c'est vrai, quand on dit qu'il y a deux règnes, il hein, euh, y en a plusieurs, mais euh, le végétal et l'animal, c'est vraiment euh, deux choses différentes. J'aime beaucoup tout ce qui s'est dit, parce qu'il y a eu plein plein de choses évoquées, plein d'idées, il y a les légendes, il y a les mythologies, tout et presque j'ai le sentiment que cette table ronde c'est une introduction en fait pour un fil de table ronde enfin, parce qu'on a à peine posé quelque chose et il y avait tellement de sujets que enfin, enfin voilà moi je ressens vraiment cet échange comme un début de quelque chose la prochaine année, l'année prochaine on fera une table ronde sur l'anthropomorphisme végétal ah oui ça c'est intéressant <rire> Alors, je vais vous donner euh, la parole à chacun pour euh, conclure, si vous voulez rajouter en, brièvement euh, le mot de la fin pour vous, sur, euh, en guise de conclusion pour cette table ronde. Et puis, euh, comme ça, on finira là-dessus. Euh, Moi je, va... dirais, je dirais simplement que voilà, qu'il faut les aimer et, et les, penser à les respecter, les protéger. Je pense que c'est vraiment de nos jours euh, une priorité, euh, vraiment. Effectivement, <rire> je suis assez d'accord. <rire> C'est la vie. Euh, sans, sans les plantes, il euh, a, a pas, la, y a pas euh, Notre planète serait un astéroïde euh, vierge. Euh, elle, comme disait Pascal tout à l'heure, elles produisent l'oxygène elles produisent tellement d'autres choses dans notre milieu, dans notre biosphère. Sans les plantes, euh, on serait un simple astéroïde. rien. Il absolument rien, ni dans les océans, ni sur la terre. Les algues sont aussi des plantes, les coraux sont, sont des formes de plantes particulières. Enfin bref, c'est euh, la vie. C'est la vie dans, dans ce qu'elle a de plus fondamental et d'essentiel, Le sublime, évidemment. Kevin euh, Moi, ce que j'aimerais dire, bah, c'est que vraiment, pour le coup, le, le, les plantes sont vraiment une source inépuisable d'inspiration. Euh, et puis, euh, puis, je vous invite aussi, j'en profite à, à, vous, à venir à la conférence que je donne demain avec, euh, avec Cathy Dupré. Euh, J'aborderai demain bah, les différentes raisons d'oubli qu'on a, qu a pu identifier pour les plantes à parfum oublié. Euh, et puis, on partira à la découverte d'un ingrédient euh, mystérieux, un ingrédient perdu. Euh, et, euh, et avec Cathy, on partagera une conférence sur... Euh, sur la danse, à la découverte de la danse et des parfums perdus, l'archéologie des sens perdus demain. Voilà, si vous voulez nous rejoindre. À quelle heure Demain après-midi. D'accord. Demain après-midi, c'est à, euh, si je ne me trompe pas, vers 15h. C'est à 14h. Heures. 14h. Heures. D'accord, ok. Voilà. N'hésitez pas à venir. Okay. C'est passionnant. <rire> C'est bien, je tu m'en dis à toi. Je n'en doute pas. <rire> Alors, bon, je vais en profiter pour peut-être euh, dire que euh, la, la, la conférence de Pascal et de Thierry sont normalement encore euh, sont regardables sur les chaînes, euh, les différents canaux de Nice -fiction, de Fiction. Donc n'hésitez pas aussi à, à aller euh, les voir. Euh, Siby, tu veux conclure ben, euh, ok, mais en fait, je l'ai un petit peu fait en disant. Mais tu l'as déjà fait, c'est vrai. Voilà, mais bon. en fait, euh, voilà ben, du coup, euh, je pense que cette table ronde n'était que la première d'une longue série, surtout peut-être dans l'année. On en a parlé tout à l'heure euh, à la Poste, on va dire. Euh, on envisage de reparler des plantes au cours de l'année. Donc, peut-être à travers le club, c'est à des imaginaires, peut-être à travers des fictions. on donnera des nouvelles sur les réseaux sociaux. Mais je, surtout que toi, tu es passionné, que là, on a, on a plein de gens passionnés. Donc, il est très, très, très probable que ceci ne soit que le début d'une grande aventure. Eh bien, c'est super, j'en suis ravie. Il faut avoir ouais, des projets, c'est génial. Voilà. Alors, merci à tous. Merci à tous. Merci à ligne. C'était très, vous... très sympa. C'est très sympa d'avoir pu discuter comme ça. Euh, euh, voilà, d'univers différents. C'est super, bravo. Bravo à, à tous les deux, à Anthony et, et Sybille. Merci beaucoup. Non. Et puis bien merci bien. à Kevin et à Thierry avec, que j'ai. Voilà, avec grand plaisir. Et voilà, ça a été super, un véritable encore. plaisir. Partagez. Euh, ouais. Allez, je dis au revoir à tout le monde. Au revoir, au revoir, tôt. à bientôt. Au revoir. Au revoir.